Je bienvenue. Tout de suite, parce que je suis vraiment contente de pouvoir un samedi, je sais que c'est exigeant, puis euh, que vous soyez tout là pour moi, c'est le moment important. Comme l'actrice, ça fait du bien. Merci. initiative que communauté qu'entreprise de se regarder, de se réinventer. Pour nous, c'est un bonheur d'être associé, d'être présent ici pour euh, participer à ça, parce que. On, on apprend beaucoup, mais en même temps, c'est pour, pour apprendre à, à être bien dans le changement. Puis nous, on, on aime ça, on aller foncer dans les choses qui n'existent pas. Pour c'est une expérience dans laquelle on s'engage, plus une belle aventure dans laquelle on s'engage. C'est une pas aventure dans laquelle on s'engage. C'est mon pense? intérêt aujourd'hui. Euh, je pense c'est approfondir des, des, des concepts qui sont complexes, flexibles, puis apprendre avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces concepts-là, puis comment on peut se reconnaître là-dedans? <Casey precautions> Effectivement, je dirais que le développement euh, d'une idée, ou pas d'une idée, mais le développement d'un objet euh, et pas quelque chose qui est, euh, qui est nouveau. Euh, on implique des gens dans, dans l'idée de, de créer un nouvel objet, mais on ne fait pas nécessairement l'innovation là-dedans. Tandis que l'innovation, euh, trouver une nouvelle idée, euh, d'en discuter. Et sinon, c'est pas nouveau, mais j'ai l'impression que le concept ou la façon de le conceptualiser nous amène à essayer de à systématiser ou de réfléchir dans, les, dans nos étapes quand on, le, on est en train de le faire. Est-ce qu'on est ouvert ou on est en train d'être fermé dans notre développement ou dans, dans, dans, dans, dans notre processus d'innovation? De l'innovation. C'est l'application concrète d'un certain nombre de choses. Et il y, y a plein de gens qui inventent des trucs, mais ça n'a rien à voir avec l'innovation, parce que ça ne pas nécessairement une application. One ça, laptop per child, euh, ou bien le développement du système d'assurance maladie publique, ou bien le développement des normes web d'accessibilité, ou bien le développement, très 20e siècle, des coopératives d'épargne. De, ou bien le développement des systèmes de, de petites collaborations dans le domaine du communautaire. Y a-t-il un exemple d'innovation sociale qui a été développé en, en innovation fermée? Et le, et le web, et Internet, s'est construit sur, sur de l'innovation sociale. Les RFC, tu vois, des, des acteurs de même compagnies qui se mettent ensemble pour, pour faire un ouais. consensus commun pour que ça marche. Il y a comme quelque chose de, de, de génétique là-dedans, parce qu'on parle de technologie, mais au-delà de ça, socialement, il y a, des, il y a, des, il y a eu des, des formes de partage. Mais pour moi, c'est la culture de la transparence. C'est ça que, que le point commun que je verrais dans tout, c'est qu'on on, on on veut rentrer en, en relation, en échange avec les gens, mais avec une espèce de... de, de, de en étant là, soi-même authentique. Puis, en donnant ce qu'on a à donner. On va avoir des, on va avoir des choses à cacher. On peut pas dégriffer nos secrets. Mais au moins, c'est cet acte-là d'être transparent dans notre communication. C'est pas, pas une innovation centrée utilisateur parce que les utilisateurs réclament régulièrement est-ce que ça vise le bien commun. Puis je pense que c'est ça l'exemple le que tu ramenais tantôt. Tu sais, si on prend les concepts d'innovation ouverte, innovation centrée utilisateur on déplace ça dans le communautaire, mais là, c'est sûr que les, les produits développés, on vise le bien commun, mais comment on détermine ça? C'est là que l'intérêt de ces processus-là, puis la formalisation, puis même la formalisation qui est développée dans le privé, parce que quand tu as une compagnie qui fonctionne top-down, tu as d'autres compagnies, Par rapport à ce que tu disais tantôt, oui. Si je voulais faire un projet, ben là, je fais un GAN tu sais, ben là, etc. etc. puis il y a un MS Project, là tu, sais, là, tu fais ça, tu fais ça. Oui, mais en innovation sociale, attends une minute, là, tu fais quoi, moi? Tu, euh, je détermine quoi? Des JP, des. Euh, tu sais, on, on, est, on est quelque part, on est dans un trou. Hein? C'est comme une espèce de. de, de, de de, de, il va falloir inventer des nouvelles façons, des façons de travailler aussi. Oui, mais c'est entrer dans une relation complètement différente dans ces processus. Donc, on vient d'une culture de projet à, à une culture... De projets complètement différents, d'une couleur complètement différente, avec des partenaires, d'accord, mais avec un gagner la confiance de partenaires, puis d'aller euh, de, de, de partager des choses avec ces partenaires. Et ça, je dirais que c'est le gros défi, c'est d'arriver à, à, à entrer dans cette culture-là. Qu'il y a des projets qui sont possibles, il y a de l'imagination. On peut essayer d'incarner. Pour moi, ça, c'est le gros défi sur l'équipe. Sur l'équipe, sur l'OTIC, mais ça, soit en réseau, parce que l'organisation, ils sont rejoints, ses amis, puis et, et ses amis partenaires. Moi, je pense que c'est le, le premier critère, c'est de, de, de, de, de, de faire en sorte que tout ce monde entre dans des processus assez ouverts, assez étranges, avec euh, des finalités plutôt claires. Exactement, dans ce temps avec la confiance, la confiance un entre, un entre un eux, entre les partenaires. Donc, pour moi, ça, c'est. Hum. Comme ça que je vois le prendre Les valeurs collectives qu'on se donne. Hum. Les règles de fonctionnement qu'on se donne. Donc en fait, on est en train de se créer un système où chaque partie prenante des pas celui qui a le plus gros porte-monnaie une plage égalitaire et on peut se développer oui, à travers donc, euh, on est en train de, de moduler différemment les règles de jeu. Parce que quand tu dis une entreprise, à un moment donné, tous les brevets, là, okay. peu importe l'entreprise en technologie, tous ces brevets-là, un jour au lendemain, euh, bon, tu les as protégés, tu as fait des sous avec ça. Mais par ailleurs, tu te rends compte qu'ils ont été copiés par les Chinois, par euh, l'espionnage industriel et ainsi de suite. Alors, quelque part, il y a un éclatement de ce modèle-là, qui a été gonflé euh, jusqu'à tout soif. Et puis là, ben, il faut trouver autre chose par ailleurs, oui, probablement oui. que par l'innovation, par des ouvertures. Susciter, identifier en quoi certains cassis sont intéressants, font des affaires, et là, être plus actif dans le, le, le soutien qu'on fait à ces ça Et soutenir dans là, une dynamique d'innovation. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Mais pour ça, ça veut dire euh, questionner le modèle ouais, qu'on ouais, a actuellement. Est Donc il y a comme un parallèle entre ces, ce milieu-là qui, qui existe, Léop, qu'on n'a pas parlé encore, les Living Labs de notre côté, où là on parle beaucoup de technologie de l'information. Euh, puis là, je reviens à l'Institut où l'idée, euh, il y a peut-être des organisations. Parce que Angus était aussi impliqué dans, dans de cette idée de partir euh, un lieu physique où les entrepreneurs sociaux individuels arrivent en euh, espace de travail, mais pas un de travail de individuel. Euh, je, je veux moi avoir un espace pour travailler moi tout seul, c'est en échange, en, en appart. Il faut que je dépose moi dans une bibliothèque où j'en suis rendu pour prendre mon projet. Et là, il y a peut-être cette idée de B Living Lab, euh, Hub, euh, espace physique aux créations, animation de l'espace. C'est vraiment un processus en cours d'expérimentation. Parce qu'en même temps, bon, c'est des institutions, c'est des espaces physiques et souvent très beaux, etc. Mais c'est un processus en cours et c'est assez frappant. On peut poser des questions, finalement, surtout. Euh, la définition de l'innovation sociale, etc., Ils sont très prudents. Moi, l'idée des Living Lab, d'intégrer le citoyen, d'intégrer les gens dans notre milieu de travail ou dans notre environnement, pour moi, c'est révolutionnaire. Pour moi, ça... ça... C'est un gros potentiel de changement pour Kumbit puis pour la façon qu'on travaille parce que ça finit par faire qu'est-ce qu'on faire depuis le début, qui est de faire qu'est-ce qu'on fait pour le monde directement, ne pas juste penser que c'est la bonne affaire pour le monde mais quel monde nous tient. On a déjà à travers les cassis, on est déjà en contact avec plein de monde qui, qui apprennent à servir des technologies, mais on n'a aucun processus pour favoriser. Si la personne qui est en train d'apprendre à servir de Firefox ou d'Internet Explorer, elle a une super idée, bien, il n'y a rien qui va faire en sorte que je pouvoir valoriser son idée et euh, euh, peut-être donner des ressources pour, euh, pour commencer un genre de start-up autour de ça, ouais. ou juste un, un projet. A, il, on ne les a pas ces mécanismes C'est un endroit où il peut y avoir des nouveaux usages qui peuvent être portés par les technologies, mais ils ne sont pas profitables. C'est un usage, c'est un, une manière dont les gens s'approprient la, la réalité, s'organisent autour de la réalité. Alors moi je pense que la, la, la manière dont le, de, ce qui est produit, parce que je comprends quand c'est une entreprise qui paye pour avoir des un ID lab un ID lab puis euh, de sortir des brevets tout ça, c'est une chose, mais lorsqu'on on arrive dans le monde social, euh, ce qui va sortir de là, c'est peut-être, oui, peut-être des applications adaptées à des réalités, peut-être des... mais sauf qu'il va peut-être sortir aussi là des usages. Euh, mmh. okay. Et ça reste, je me semble, c'est comme dans la lignée déjà de communautique euh, à ce niveau-là. Et les usages citoyens, mais c'est peut-être des usages aussi politiques, ça fait des usages... on ne sait pas trop. Ça. Le grand défi, ça va être d'amener ces humains, qui font partie de tout ça, à adopter des nouveaux comportements et des nouveaux réflexes qui permettront la réalisation. As tout à fait raison. Ce qu'on a rêvé depuis longtemps sans être capable d'avoir des, des projets concrets à mettre dessus, des mots concrets à mettre dessus, des commentaires, c'est un déroulement logique intéressant. À la journée d'aujourd'hui, c'est juste concrétiser. Après ça, c'est certain que tout ce qui est la logistique qui va entourer, euh, comment l'équipe va devenir, retourner autour de ça, puis comment on va se développer là-dedans, ça va être à voir. ça va être d'après moi, ça peut être aussi très, très, très intéressant pour nous, comment on va se développer en tant que personne là-dedans. Moi, ce que j'aime dans la déjà dans la démarche, c'est que comme nous dit est pas statique. c'est confortable de rester dans ce qu'on fait puis de continuer son petit bonheur de chemin sans plus poser de questions. puis dans les nouvelles technologies, on est tout embrassé. On a toujours comme à se repositionner, à réapprendre. Je travaille dans un groupe qui s'inscrit dans cette, ce, cette perspective-là parce qu'on est en lien avec la recherche et les pratiques, euh, avec les universitaires et les praticiens. Mais euh, effectivement, la technologie est, est toujours vue ju juste comme un moyen technique et non pas comme un paradigme à travailler. Et là-dessus, il y a vraiment quelque chose d'intéressant où la pourrait s'inscrire. Le premier projet Living Lab, ça va être le projet Living Lab de communauté dans ma tête c'est ça qui, qui m'anime beaucoup dans mon productivité, dans le fond. Voilà, le, le faire de ce projet-là, on va le faire de la, de la façon Living donc on va aller chercher des partenaires pour travailler avec des organisations comme Covid, Berkeley, qui veulent embarquer dans un projet qui est celui-là, de pouvoir collectivement contribuer à ça. À partir de là, l'alignement avec l'émission de l'eau, ça, ça va être la couleur qui va te donner au projet, ça va être des enjeux, peut-être que moi je me sentirais moins interpellé par ce souhait-là. Je pense qu'il qu y, y, y a de la plage. À ce niveau-là, l'adéquation avec le projet, comme le projet n'est pas très défini, mais il, peut, il devrait être défini à partir de, de tout le travail qui était fait, l'exercice de valeur, de mission. Pour moi, c'est donc déjà dans le de Pierrot, quand c'est vrai que le projet va être le résultat de, de ce qui est communautique. Mais c'est vrai que c'est intéressant de dire, est-ce que communautique à la plage pour réaliser ce projet-là? Je pense que oui.